Hello, bonjour à tous, est-ce que vous me voyez Est-ce que vous m'entendez Et est-ce que par la même occasion, vous pouvez aussi me dire d'où vous vous connectez Ça m'amuse. <rire> bonjour, un peu en écho, image OK. Ah, les autres dites-moi, yes and yes, OK pour Guy. Ça va, bonjour, moi parfait. Bon, voilà déjà une bonne chose de fait. Euh, connecté depuis le bureau, OK. Connexion depuis Lyon, dispo finalement, magnifique. Tout pareil, hello. <rire> c'est bon. CEPML. E je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Total de Havre, Bruxelles dans mon salon, voilà une bonne nouvelle. Chartres, yes. cinéma, la Seyarda. Muy bien. Bon, alors, mesdames et messieurs, euh, le sujet aujourd'hui, c'est comment rester calme quand je communique euh, L'idée le, le, le, de ce webinaire m'a été donnée par des euh, entretiens que j'ai conduits. Euh, vous savez qu'en ce moment c'est vraiment ça que euh, je fais euh, pour être sûr d'avoir des sujets qui vous correspondent vraiment. Et je vous en supplie, si du coup vraiment si vous avez des difficultés en, en ce moment, si vous avez des trucs sur lesquels vous coincez, vous voyez que c'est vraiment ce qu'il y a de plus riche pour moi, c'est euh, de partir de vos difficultés à vous par ailleurs, je constate que il y a aujourd'hui 37 personnes qui étaient inscrites, c'est-à-dire quasiment 50 de plus que d'habitude. Donc, c'est bien la preuve que euh, oui, la colère attire, comme dit euh, Laurence, mais aussi parce que euh, ça correspond vraiment pour le coup à des choses qui m'ont été racontées euh, par certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, euh, donc pour prendre contact avec moi, ben, vous savez que vous avez le mail, vous avez euh, euh, certains ont même téléphone, vous avez LinkedIn. Vous avez le groupe communication efficace sur LinkedIn, inscrivez-vous, participez, dites-moi. Euh, là, pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, bien sûr, euh, commencez déjà à me poser vos questions, à en raconter des anecdotes pour que ce que je vais vous raconter aujourd'hui puisse être traité euh, en live. Pour aujourd'hui, comment ça va se passer Je vais vous raconter deux histoires qui m'ont été euh, justement décrites par euh, deux personnes. Et ensuite, une fois que je vous voudrais raconter et commencé à décrypter ce qui s'est passé, je vais vous donner deux techniques. Une première technique qui serait ce que j'appellerais la technique simple et une deuxième technique qui, vous le verrez, est un peu plus chouette. La première technique, je l'ai appelée une histoire de cadre de référence et la deuxième technique, je l'ai appelée une histoire stratagème. Je vous expliquerai après ce dont il s'agit. Donc, accrochez-vous bien parce que ça va envoyer du loup. Alors, première histoire, une personne que nous appellerons Émilie et mécontente parce qu'une collègue n'a pas fait sa part de boulot. J'imagine que certains d'entre vous se retrouveront dans ce contexte. Euh, donc, Émilie va voir cette collègue pour lui rappeler ce qui était prévu et pour lui expliquer ce qu'elle doit faire dans le travail commun. La collègue refuse tout net, Émilie monte instantanément dans les tours, escalade, euh, gros engueulot en plus devant un certain nombre d'autres collègues, la situation par un vrille et euh, la collègue par un enfin, traquant porte. A... Euh, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai discuté avec Émilie, elle m'a dit trois choses que vous allez, qui vous allez voir sont vraiment fondamentales. Première chose, au fond, je me doutais bien de ce qui allait se passer. Deuxième chose, euh, ça m'arrive souvent de m'emporter comme ça. Troisième chose, après, je me suis senti mal. Et en plus, je la déteste. Jusque là, vous me suivez, ça vous rappelle des choses. Il y a certains qui se retrouvent dans ce contexte où la collègue n'a pas fait son boulot, ou le collègue n'a pas fait son boulot, ou une autre équipe n'a pas fait son boulot. Et on monte dans les tours, on est scandalisé, et voire même après, on part leur expliquer ce qu'ils ont à faire, leur rappeler ce qu'ils auraient eu à faire. Oui, c'est intéressant, on dirait moi. <rire> c'est possible, effectivement, que ça vous rappelle. Deuxième histoire, là aussi, accrochez-vous bien, peut-être que ça va faire des, des tips de certains, certains et certaines d'entre vous. Une personne, Joséphine, explique à d'autres membres de son équipe un processus, une méthode. Les personnes semblent ne pas comprendre et Joséphine, du coup, réexplique. Et réexplique encore. Elle s'emporte, elle s'excite, elle s'emballe en face. Rien ne se passe, toujours pas de progrès. La réunion se termine un peu comme d'habitude. Joséphine gros a pris conscience qu'elle n'a pas fait progresser la chose et elle est très désabusée. Quand je discute avec Joséphine, elle me dit, écoutez bien, on va retrouver des choses. Un, c'est vrai que ça se passe un peu toujours comme ça. Euh, deux, du coup, je sais bien en arrivant qu'il y a peu de chances que ça avance. Trois, quand ça se termine, j'ai l'impression qu'ils sont crétins ou bien, et en même temps, je me dis que euh, c'est peut-être moi qui suis un peu à côté de la plaque. Ça va Là aussi, est-ce que ça vous rappelle des choses Mon boss, ça c'était peut-être sur la première histoire. Euh, est-ce que ça vous rappelle cette histoire, des choses, cette histoire de « je veux absolument expliquer, je, je, je, je fais tous mes efforts, je mets beaucoup d'énergie, et en même temps, je me rends compte qu'il n'y a rien qui avance. Françoise, son boss dans les deux histoires. Évidemment, pour Marie. OK. Alors, une fois que je vous ai donné ces deux histoires, moi, ce qui m'intéresse, c'est, évidemment, comme d'habitude, vous donner deux techniques. <rire> la première technique, que je vais appeler la, la technique la plus, euh, entre guillemets, la plus rationnelle et la plus simple, au moins dans les principes. L'idée, c'est que ce qui est clair, ce qui vous paraît logique, sensé, raisonnable, ou si je reprends la première histoire, ce qui vous paraît juste. Eh bien, partez du principe, c'est vraiment un principe qu'il faut nous entrer dans le crâne. Ça n'est a priori pas le cas pour les personnes en face de nous. C'est ce qu'on appelle le cadre de référence. C'est-à-dire, nous avons chacun et chacune d'entre nous une vision unique, tout à fait personnelle, du monde qui nous entoure. Parfois, sur certaines situations, nous pouvons partager un cadre de référence avec d'autres. L'impression qu'enfin, eux, ils transent comme nous. Non ils sont assez proches de nous sur un point. Si ça sur d'autres, pas du tout. Mais ce qui est important, c'est que, oui, les autres en face voient le monde depuis leur fenêtre et aucune fenêtre n'est supérieure, n'a plus de valeur que les autres. De la même manière aucun d'entre nous n'a plus de valeur en tant qu'être humain que les autres. Donc, ce qui est important par rapport à ce cadre de référence, différent par définition, c'est qu'il ne sert à rien d'expliquer. Parce que expliquer, en fait, c'est vouloir faire rentrer deux forces la personne qui est en face de nous dans notre cadre de référence, de manière relativement statique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est « voilà mon cas et tu vas rentrer dedans, tu vas finir par voir le monde comme moi ». Et en plus, c'est manipulatoire, parce que la personne qui est en face de nous, en fait, on ne veut pas lui expliquer quelque chose, on veut qu'elle fasse quelque chose. Si je reprends les deux les histoires qui m'ont été racontées, dans le cas de Émilie euh, qui veut… Euh, que la personne en face d'elle euh, comprenne ou euh, soit ok sur ce qui avait été prévu. En fait, ce qu'elle veut, c'est qu'elle se mette au boulot. C'est la convaincre de prendre sa part du boulot. Et dans le cas de Joséphine, ce qu'elle veut, c'est pas expliquer un projet. Ce qu'elle veut, c'est que les autres s'engagent avec elle dans ce projet, fassent leur part du le projet. Parce que jusque là, c'est clair cette histoire de expliquer, faire rentrer les gens de force dans son cadre de référence. Et en fait, le but. Ce n'est pas d'expliquer. Et qu'en fait, le vrai, la vrai, le vrai axe qu'il faut avoir, c'est convaincre les personnes, c'est-à-dire de les faire rentrer dans notre cadre de référence, oui, mais nous aussi, commencer à comprendre leur cadre de référence, comment En leur demandant ce qui pourrait les convaincre. Mais pour ça, du coup, il faut avoir assumé le vrai objectif. Un certain nombre de choses là-dedans, pour certains d'entre vous qui suivez ces webinaires ou qui ont fait des formations avec moi, ça doit vous parler. Euh, est-ce que pour les autres, parce que je ne connais pas tout le monde ici, ce qui est très réjouissant pour moi d'ailleurs, <rire> est-ce que euh, vous êtes OK avec tout ça Oui, c'est bon pour Nathalie. Bon, cool. Alors, euh, ça c'est pour la technique. Simple. Ce que j'appelle par la technique simple, c'est que finalement, une fois qu'on a compris ça, il ne devrait pas y avoir de raison que ça se reproduise. Yes Or, je vous rappelle, dans les deux cas, dans le cas d'Émilie comme dans le cas de Joséphine, elles m'ont toutes les deux dit, en fait, ce qui est étrange, ce que je constate, c'est que ça se reproduit très régulièrement. Donc, ce qui est frappant, c'est cette répétition, première chose. Et le deuxième truc qui est frappant, c'est le sentiment désagréable une fois que la scène se termine. Ceci, et attention, roulement de tambour, j'annonce un concept d'analyse transactionnelle. Pour ceux qui ne m'ont jamais entendu parler, euh, utiliser ce mot ou qui ne m'ont jamais entendu par ailleurs, l'analyse transactionnelle est un des plus grands, en fait de la fenêtre, en tout cas le plus célèbre et un des plus répandus dans le monde, système thérapeutique. Donc là, ces deux indices dont je parle, ils sont la répétition, et le sentiment psychologique désagréable à la fin, c'est l'indice de ce qu'on appelle en analyse transactionnelle un stratagème. Euh, parfois, quand vous lirez des livres, ou si vous allez sur Internet, ou si vous avez euh, commencer une thérapie ou finir une thérapie, ou si vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez pu entendre le mot de jeu psychologique. Je pense que ce n'est pas très, très efficace, très utile d'appeler ça un jeu psychologique, parce que pour moi, le mot de jeu est utile. C'est de jouer le donc, on parle parfois de jeux psychologiques négatifs. Je vous propose de rester sur le mot de stratagème qui donne bien l'idée de, euh, de, de, de sentiments euh, négatifs derrière. Question de ma réglance, pourquoi des exemples féminins Parce que c'est deux qui me l'ont raconté. C'est tout, c'est le hasard. Et j'incite les hommes à se connecter et à me raconter leurs histoires aussi. Alors, les, les, le, le stratagème euh, a été un concept qui a été identifié par Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle. La définition, c'est que c'est un ensemble de transactions, c'est-à-dire d'échanges entre des personnes, verbaux et non verbaux, bien sûr, on n'est pas forcé de parler, parfois juste le visage, les gestes euh, peuvent suffire, et euh, avec un message secret, c'est-à-dire quelque chose, chose qui n'est pas totalement conscient. Ce message devient subitement explicite au moment de ce qu'on appelle un coup de théâtre, et euh, au moment où ce, ce coup de théâtre se produit, ça débouche après sur un résultat psychologique désagréable pour tout le monde. Donc, si je récapitule en reprenant ce que Bern a appelé la formule du stratagème, il y a un appart, il y a un truc qui est proposé de manière pas tout à fait consciente par une partie du public, par, une partie des, par des, certains interlocuteurs. En face, cet appât vient se positionner sur un point faible, un truc qui, chez et a tendance à démarrer tout de suite. Ça provoque une réponse et on part dans un ensemble de transactions qui, en général, escalade jusqu'au moment où il va y avoir un coup de théâtre, un moment de confusion, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et chacun repart avec un sentiment négatif. Je vous refais un appât, une proposition qui vient à nous sonner sur une zone faible chez nous, chez l'autre côté, il y a un ensemble de transactions, un coup de théâtre à la fin de l'escalade, sentiment de confusion, qu'est-ce qui s'est passé ici, et nous repartons chacun avec un sentiment psychologique négatif. Est-ce que le son euh, va mieux parce que Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il y a le son qui n'est pas super. Est-ce que ça va chez vous moi, théoriquement, je suis connecté en ultra haut débit. Ça va mieux, c'est mieux. Bon, c'est pas facile. L'APA, c'est par exemple une remarque d'un collègue, un propos. Par exemple, Lucie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur les deux histoires que, qui vont été racontées. Alors, dans les... je vais commencer par l'histoire de Joséphine, la réunion avec les collègues. L'APA, c'est les collègues qui disent euh, ouais, il faudrait penser à, ah, ça serait intéressant qu'on réfléchisse à, ah, il faudrait qu'on se fasse une réunion sûre. En gros, ça, c'est le message officiel, ce qu'on appelle le message social. Puis il y a un message psychologique qui, par exemple, est marqué dans le non-verbal, qui est, c'est compliqué, c'est pour urgent, vaudrait mieux attendre, et puis de toute façon, ce n'est pas forcément à nous le faire. <rire> c'est plus clair, que ça donc, attention, donc toujours cette histoire de message social et message psychologique, dans les mots, souvent dans nos verbal Donc ça, c'est ce qui est dit par les collègues. En face, la Joséphine, ça vient, cette proposition vient choper sur son point faible. Son point faible, c'est « quelqu'un a besoin de mon intelligence, il faut que je trouve une réponse vite, et grâce à moi, nous allons être plus efficaces. Tout le monde me remerciera après. » Parce que ça, ça peut parler à certains ou à certains d'entre vous. Cette histoire de oh, Ouais, super, là, là je réfléchis, c'est génial, et derrière, moi je vais trouver une solution. Moi je vous garantis un truc, ça c'est mon point faible. <rire> je suis champion du monde, heureusement ça s'est calmé. Deux, les gens commencent à dire qu'ils rament avec quelque chose où il faudrait réfléchir. Oh, tout de suite, Ah oh, ouais, super, je vais pouvoir trouver une solution pour eux. Donc, Joséphine, choc. La part rentre dans la réponse et rentre de nouveau niveau social, niveau psychologique. Niveau social, eh ben, je pense qu'on devrait, la raison est simple, je vais vous expliquer, j'ai une idée, un plan, une stratégie et qu'est-ce que vous pensez d'eux Est-ce que est ce ne euh, serait pas plus important d'eux Vous voyez ce genre de phrase où on, on montre qu'on fait des efforts pour trouver une solution Parce qu'on a bien réfléchi en fait, le niveau psychologique derrière, c'est de toute façon, je sais bien ici que personne n'est capable de comprendre et je sais bien qu'au fond, à la fin, vous êtes tous être contre moi, comme d'habitude. Les gens se reconnaissent là-dedans <rire> Dites-moi si vous êtes encore là ou si vous êtes tous partis. En face, le public, les collègues, c'est niveau social. « Ok, bon, bah, allons-y, réunissons-nous, on fait une réunion, on y réfléchit, c'est intéressant. » Et derrière le niveau psychologique, c'est ouais, j'ai pas forcément envie d'avancer, j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans, parce que moi je connais d'autres trucs là-dedans, pas forcément une bonne idée. Et euh, le, le aussi le, le grand truc derrière, c'est oui mais, oui mais, oui mais. Euh, Adrienne, Martin Sminetta, sommes-nous nous Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire. Ok, donc vous voyez la différence entre le niveau psychologique et le niveau social, niveau social officiel, niveau psychologique caché derrière. Donc, une fois que vous avez ça, euh, et si je reprends l'histoire numéro un, donc l'idée c'est euh, la part de la collègue, c'est je fais rien, point faible de Joséphine, c'est scandaleux, et je vais partir en justicier, justicier, échange, montée de pension, rupture brutale, va te faire voir, scandale, porte qui claque, ça c'est le coup de théâtre. Et on part derrière avec, elle me gonfle, c'est une personne malhonnête, etc. etc., etc. Est-ce que jusque-là, c'est clair Est-ce que vous me suivez sur cette histoire de APA qui vient nous choper sur un point faible chez nous, un truc où on a très faim, où on, choque, on saute dessus, on escalade de manière relativement prévisible, c'est un peu toujours de la même manière que ça se passe, jusqu'à coup de théâtre, rupture, moment de confusion, et derrière sentiment pas cool à l'intérieur, des deux côtés. Une fois que je vous ai dit ça, comment on sort de cette affaire C'est pour ça que vous êtes venu, non <rire> Yes, comment éviter qu'on prenne la peine? Alors, première chose, déjà, il faut que vous compreniez à quoi ça sert, stratégique. Parce que si on fait ça, c'est bien qu'il y ait une raison. La première chose, c'est que nous avons faim de ce qu'on appelle des signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. C'est-à-dire, nous avons faim, nous avons besoin, un besoin vital que les autres nous montrent que nous existons à leur sujet. En l'occurrence, dans les stratagèmes, ce qu'on va échanger, c'est des signes de reconnaissance négatifs. Des signes de reconnaissance par coule, par exemple. Mais, ce sont des signes de reconnaissance intenses. C'est chaud, c'est fort. Et ce sont des signes de reconnaissance prévisibles. Nous savons que si nous partons là-dedans, on sait ce qui va se passer, on sait que ça va expliquer et on sait du coup qu'il va se passer quelque chose de fort. Donc, c'est une bonne manière, pensons-nous, de nourrir nos, signes de, nos fins de signes de reconnaissance. En fait, bien évidemment, ce n'est pas une bonne manière de faire ça. Donc, la première chose pour sortir de cette affaire, c'est prendre conscience que nous avons besoin de signes de reconnaissance et apprendre à nourrir cette faim autrement. Première chose, savoir à quoi ça sert. Deuxième chose, du coup, savoir comment nourrir cette faim de signe de reconnaissance autrement. En particulier, ça, ça dépasse largement le cas de cette demi-heure, mais bien évidemment, la première chose que nous pouvons faire, c'est prendre conscience que, en l'occurrence, dans un stratagème, il y a une zone sensible chez nous. Dans le cas d'Emilie, de, euh, c'est ce besoin de justice, ce besoin d'équité. Et dans le cas de Joséphine, c'est ce besoin de reconnaissance de mon intelligence, de mes compétences. Donc, l'idée, c'est euh, réfléchir à comment est-ce que je peux nourrir ça de manière positive. Est-ce que je peux, par exemple, aller m'engager dans autre chose que dans un stratagème, aller m'engager, prendre ma part dans un certain nombre de, je ne sais pas, associations, missions, projets est-ce que je peux faire reconnaître mes compétences autrement qu'en jumpant sur quelque chose qui ne m'a pas été demandé Je vais y revenir. Deuxième chose, euh, troisième chose, pardon, être clair sur l'appât et sur notre point faible. Ça, c'est euh, une spéciale dédicace <coughs> pour Marine, je crois, qui disait comment faire pour éviter qu'on prenne l'appât. Donc là, l'idée, c'est euh, analyser pour, pour savoir quel est la part et savoir quelle est notre zone sensible, le plus simple, c'est d'analyser ce que nous nous disons toujours, juste avant de démarrer. Au départ, vous ne pourrez pas le faire en live, mais reprenez la scène et dites-vous, qu'est-ce que je me disais au moment où j'y suis allé, en dessous Exemple, est-ce que je me disais, je vais me la faire, caché derrière je vais lui rappeler que nous devions tous prendre notre part. Euh, Est-ce que je me disais, allez, c'est reparti, on va en réunion avec ces crétins, et puis de toute façon, encore une réunion qui ne servira à rien, cachée derrière, réunion sur le centre de notre action. Vous voyez l'idée Vous comprenez ce qu'il pourrait y avoir de caché derrière Au départ, encore une fois, vous ne pourrez pas, Faire émerger ça, parce que c'est le principe du stratagème, c'est pas tout à fait conscient, voire pas du tout conscient. Mais ça n'est pas inconscient, c'est-à-dire que si nous y réfléchissons après, nous sommes capables de nous souvenir que oui, effectivement, nous savions bien ce qui allait se passer. Ça va ça Très clair Lucie, cool. Oui c'est ça, je vais me la faire. C'est pas très bien caché concernant Diane. Bon bon bon, ça veut dire que. Euh, alors, donc on n'y va pas. Alors, oui, effectivement, on n'y va pas et on ne va pas prendre. Mais pour ne pas prendre, ce qui est intéressant, donc je repars sur le thème de, cette, de ce webinaire, parce que le stratagème, ça s'applique dans bien d'autres circonstances, mais là, ici, c'est comment rester calme. Donc, c'est qu'à chaque fois, il, y a eu, il va y avoir une sorte d'emballement. Cet emballement, dans les deux cas, je, dans deux exemples que je vous ai donnés, c'est un emballement que nous pourrions qualifier... Reprendre les termes d'un monsieur qui s'appelle Cartman, K-A-R-P-M-A-N, Steven. En fait, Steven Cartman, c'est quelqu'un qui a repris le stratagème défini par Bern et qui l'a illustré par un triangle, un triangle dramatique avec persécuteur, sauveur, victime. Je vous en reparlerai peut-être un jour, mais ce qui m'importe ici, c'est pas de faire un cours théorique, c'est de donner des outils pratiques. En l'occurrence, ici, les deux personnes qui m'ont raconté leur histoire partent en position de sauveur. C'est-à-dire, l'idée, c'est je vais faire le bien de quelqu'un de toute façon, y compris contre mon confort en moi, y compris contre mon confort en moi, même si on n'a rien demandé. Ça, c'est une définition typiquement, on revient, de la position, de l'attitude de sauveur. Donc, ici, ce qu'il faut surtout c'est quand vous sentez cet emballement, quand vous sentez cette envie d'aller expliquer des choses... Euh, faire comprendre des choses, demandez-vous est-ce que j'ai eu une demande concrète, précise, factuelle, précise, factuelle, identifiable, avec des éléments factuels, petit 1, petit 2, est-ce que je m'apprête à faire plus de la moitié du boulot Ou bien, ça c'est la définition du sauveur, ou bien, est-ce que je me mets en position de soutien Et donc, je prends ma part dans un projet collectif et je ne ferai jamais plus que ce que les autres font. Et je sais que pour certaines personnes qui sont dans cette réunion virtuelle, ça va être très difficile. Mais sinon, si vous faites ça, ben en fait, vous allez de nouveau rentrer dans l'emballement le, et au final, ben, vous allez entretenir les autres dans leur position de victime. Parce que eux n'auront pas eu l'occasion de faire, puisque vous aurez toujours voulu faire à leur place. Ça va C'est dur, oui, mais effectivement, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Alors, j'ai une question. Comment faites-vous face à un mail qui vous met en rogne Déjà, ce n'est pas le mail qui vous met en rogne. C'est vous qui vous mettez en rogne face à ce mail. <rire> Attention. C'est vous qui vous mettez en rogne face à ce mail. est en colère. Prenez le mot exact. Vous êtes en colère face à quelque chose qui vous a été dit. OK Du coup, dans ces cas-là, utilisez cette colère pour demander ce que vous voulez. Donc, faites une demande à l'autre. Mais partez bien de cette idée que ce n'est pas le mail qui a le pouvoir de vous mettre en colère, ce n'est pas la personne qui a le pouvoir de vous mettre en colère. C'est vous qui faites ça et c'est OK, mais du coup, faites une demande. Utilisez cette colère. Dites-moi, euh, Damien, si j'ai répondu. Lucie, comment le système progresse du coup ben, Le système progresse, en fait, le système progresse, sur le, le système, la seule chose euh, que vous pouvez, pardon, l'élément sur lequel vous avez le plus de pouvoir, c'est vous-même. Donc, en fait, ce qui va faire que le système progresse, je ne sais pas si, si c'est un bon mot, parce que ça signifierait qu'il y aurait un mieux. Je dirais que euh, pour éviter que le stratagème se produise, c'est très simple. Il suffit de ne pas prendre la part. C'est très simple. Dans l'idée, c'est évidemment, ça demande une attention particulière. Mais vraiment, le principe, c'est de se dire, OK, moi, quelle est la part de ce que je fais Et de se dire, bon, voilà déjà ce que moi, je vais changer. Et du coup, eh ben, évidemment, les autres en face vont probablement changer de comportement. Yes. Si je prends la question de Nathalie, dans le cas d'Émilie, on laisse faire et l'autre ne fait rien et c'est tout. Ben, effectivement, le, le, euh, d'abord, je vous garantis que ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que là, vous restez dans votre croyance. Vous restez dans votre croyance que, justement, si vous, vous ne faites pas, alors rien ne se fera. Je pourrais tout à fait analyser le système autrement. C'est ce qu'on appelle de la systémique, justement, c'est-à-dire de prendre comme point d'entrée autre chose. Et vu de la fenêtre de la collègue mini, se dire, bon, on va faire de manière pas tout à fait consciente. Elle aussi fait le stratagème qu'on appelle « donne-moi des coups de pied », c'est euh, défini par Berne comme ça, hein. « kick me in the ass »,« tape-moi dans le cul <rire> », c'est comme ça qu'il l'a appelé, c'est « je vais faire quelque chose », en l'occurrence ne pas faire, qui va Entraîner un truc qui est prévu comme d'habitude, c'est-à-dire que quelqu'un m'engueule et que comme ça je peux monter dans l'escalade et conforter la position qui est que de toute façon tout le monde me déteste ici. Si pour une fois, en l'occurrence Emilie ne fait rien, c'est pas qu'elle ne fait rien, attention, c'est qu'elle ne fait pas ce qu'elle fait d'ordinaire, alors ce qui est possible, c'est que la personne en face soit tout étonnée positivement. Et si ça se trouve, quand elle commence à faire quelque chose, peut-être pas autant que ce que vous voudriez. Mais rappelez-vous, chacun son cadre de référence. Yes Donc, faisons déjà notre part, en fait, dans le processus de communication. Est-ce que c'est OK, ça, ce que je viens d'expliquer Écoutez, et, et je lis vos, vos remarques, hein. euh, j'ai souvent l'impression que rien n'avance très lentement si je ne prends pas les choses en main, euh, je, euh, quitte à planter un, un projet. Attention, là, encore une fois, c'est comme si vous étiez seul et unique responsable de tout ce qui se passe. C'est la définition du sauvetage, jeunes gens. Attention, non, l'idée c'est, euh, ben même si vous êtes chef de projet, il n'y a pas marqué chef de projet égale unique responsable du projet. Exact, Marine, vous devez rendre des comptes. Mais du coup, ce dont vous devez rendre des comptes, c'est sur le processus. Et rendre des comptes, attention au mot « rendre des comptes », il y a quelque chose qui est comme de l'ordre de « je risque d'être exécuté en place publique ». C'est-à-dire qu'il y a un côté « je joue, j'augmente je, je, je, la peur derrière ». Que se passera-t-il si tout ne se passe pas parfaitement Attention à ce que nous sommes en train de nous dire par derrière. Yes C'est clair ça, Marine Donc, moi, en tant que chef de projet, je suis responsable de faire que le projet avance le plus possible vers un aboutissement. OK. Je ne suis pas seul et exclusive responsable du fait que le projet se déroule parfaitement et atteigne 110% de tous ses objectifs. Ça, c'est du sauvetage. Yes Le fameux lâcher-prise, le lâcher-prise, en fait, c'est se recentrer sur ce qui nous appartient déjà dans le processus. Il y a des cadeaux qui ne font pas plaisir, donc on ne sauve pas celui qui ne veut pas. De toute façon, on ne sauve jamais. Parce que si on sauve, ça veut dire qu'en face, on, en, on entretient la position de victime de la personne et à un moment, nous allons tourner, l'un de nous deviendra persécuteur ou l'un de nous deviendra à son tour victime, etc. L'invite d'Isabelle, j'en suis ravi. Alors, il est 13h59. Je sais qu'aujourd'hui, c'était du danse J'espère que vous avez été OK et que vous m'avez suivi à la fois sur la technique simple, entre guillemets, la technique purement euh, euh, tech de com, qui est deux cadres de référence. Et j'espère que vous m'avez suivi aussi sur la technique, sur le mécanisme psychologique préconscient, conscient pas tout à fait conscient, qu'on appelle le stratagème. Je vous remercie beaucoup. Euh, je vous demande de euh, me dire dans les commentaires, par mail, euh, dans le groupe communication efficace sur LinkedIn. Vraiment, allez-y, inscrivez-vous. C'est hyper important pour moi pour justement vous proposer euh, de, de, euh, des sujets qui vous parlent en utilisant les outils que moi j'ai en magasin. Euh, réponse de, à Françoise, c'est pas moi qui enregistre, c'est le système et vous allez recevoir un mail dès qu'ils auront euh, fini l'enregistrement. Le, le, c'était trop court pour traiter ce sujet, c'est exact, euh, pour le traiter intégralement, c'est exact. J'espère juste que vous aurez déjà un certain nombre d'outils. J'aurai probablement de petites lumières qui s'allument avant d'y aller. Top, Adrien, merci. Euh, ça demande un peu d'entraînement. Oh, que oui, il m'arrive, je vous rassure régulièrement, de choper un appât sur ma zone sensible à moi, encore maintenant. Mais je vais moins loin et je chope moins souvent. À tout bientôt. Merci beaucoup. Et euh, la semaine prochaine, comment faire quand la communication avec son manager est bloquée <rire> Voilà un sujet qui, je pense, pourrait en intéresser certains. À tout bientôt. Prenez soin de vous. J'étais très heureux de vous voir aujourd'hui.